L'unboxing de la banane Premium de chez Lidl Allez c'est parti Alors on y va, alors euh, comme vous pouvez voir on est une très belle boîte hein. C'est manufacturé par des artisans de qualité On peut voir que euh, c'est très beau logo, regarde ça Waouh, est-ce que tu me fais un petit focus Le petit focus Attends, est-ce que j'arrive à faire le focus Le petit focus Est-ce qu'on voit bien, est-ce qu'on voit bien Oh c'est nickel, alors... Euh... Vraiment très belle boîte, hein. on voit que c'est assez solide quand même. Hein, je veux dire, ça tient. peut hein. voir que t'as un petit peu en 3D, ça tient quand même. Hein. C'est pas, n'importe quoi franchement. C'est vraiment beau. Donc on va, va ouvrir le, la banane. j'ai pris un économe pour euh, éplucher le légume, hein, bien évidemment. Donc euh, on va l'ouvrir. On vais prendre le couvercle. Et... Qu'est-ce qu'on a Waouh c'est pas fantastique. Waouh Regardez ça. Regardez. regardez en plus le, le logo de la boîte au fond. C'est quand même exceptionnel regardez, regardez, Le fond de la boîte est décoré C'est magnifique, regardez cette banane Donc on peut voir qu'il y a noté euh, Rainforest Alliance Donc c'est le petit focus c est, c est, euh... Le <rire> petit focus s'il te plaît Donc ça, ça veut dire voilà. que c'est certifié de venir euh, de, de la forêt des grenouilles C'est une petite grenouille c'est euh... Certification d'origine approuvée euh, de la forêt des grenouilles en Colombie Alors on peut voir que Elle est jaune un peu vert, tu vois, un peu bicolore, comme ça il y a des reflets verts, c'est vraiment... assez ah, atypique. Hein. Franchement, waouh Je pense qu'on va... va pouvoir éplucher un petit coup. On va tester ça, donc on va ouvrir cette banane. Ça s'accroche un peu sur l'étiquette, hein, la... il enfin, serait plus facile à éplucher. Donc, on va passer la boîte quand même. Donc, euh, ouais, c'est... Ah, pour le moment c'est content. Ah, c'est un peu dur à éplucher hein ça marche pas super super, toujours un peu du mal à ouvrir les bananes, hein. Bon, c'est les risques du métier, c'est comme ça. Une fois qu'on en est là, on peut y aller à la main. Voilà. Donc euh, on va couper un morceau pour goûter. T'en veux un gros Ouais. mais qu'est-ce que tu nous pas la dégustation Qu'est-ce que t'en dis de ce serveur Mmh. Merde, oh, c'est bon, mec, ça, ça fait moins de 3 secondes. C'est bon, je dirais un 8 sur 10, vraiment, c'est bon. 9 sur 10, 10. est-ce que tu peux m'en repasser un petit bout s'il te plaît je... je te passe ça, c'est incroyable. C'est un un banana. C est même, c est... Elle, est bien, mmh. elle est bien comme il faut, incroyable. Par contre. Je tiens à dire que, les gars, vraiment, je vous conseille les bananes de chez Lidl, surtout les premiums. Les bananes premium de chez Lidl. De chez Lidl. Lidl. Vraiment, c'est monstrueux. Et n'oubliez pas le commentaire et le pouce bleu pour essayer de gagner une superbe banane premium. Toujours bye bye les amis, on se retrouvera au prochain unboxing.